L'avenir s'annonce teinté d'incertitude. Oui, mais sinon, ça ne serait pas l'avenir du <rire> Le principe de l'avenir, c'est que tu ne le connais pas. C'est ce qui le différencie du passé, quoi. Petit exercice de patinage progressiste aujourd'hui en présence de notre nouvelle aurora. Enfin, c'est une aurora pour un temps. On ne sait pas quand on la reverra. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à dire en commentaire comment vous avez jugé sa prestation. Alors, l'idée le... est venue de toi, ouais. pour une fois. Enfin, pour une fois, non. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'idée d'habitude. C'est que d'habitude, dans une fournée, vous savez qu'il y a toujours une, une anecdote. Et l'anecdote, généralement, je la choisis par rapport à ce qui m'est arrivé, ce qui est survenu dans ma vie à moi. Et, et là, euh, ça survient plutôt dans ta vie à toi, ou dans ta vie euh, sur les réseaux, en fait. Alors, qu'est-ce qu que tu vois publié sur ces réseaux Et pourquoi Qu'est-ce que je tiens entre les mains Et à, à quoi ça rime, tout ça euh, Dans ma vie, et pas comme la mienne, d'ailleurs... Donc, je... Ouais moi aussi je subis ça. Je, je confirme que je le subis mais sur d'autres. On va pas parlé si je n'avais pas constaté un truc euh, j'ai plusieurs personnes. Pour, pour qui a un, un compte LinkedIn, pour qui euh, bosser ou encore dans une tertiaire, ou en lien avec des grandes entreprises, des startups, des choses comme ça. Surtout LinkedIn, c'est là que c'est particulièrement présent. Euh, Surtout LinkedIn. C'est un certain volet d'un dans, de dans, dans, dans général cest à que ça, ça s'est politisé, avec plusieurs axes, et euh, c'est devenu euh, la norme, c'est-à-dire de, de rebondir euh, sur des sujets d'actu, euh, sur des thèmes comme ça, généraux, pour oui. se faire mousser soi-même. Oui, et, et j'ajouterais « sans plus-value ».« Sans plus-value ». Je n'ai aucun problème avec les expressions politiques, ou médiatiques, ou médias politiques, mais là, le point, la récurrence de tous les tweets que tu... de tous les... quand ça s'appelle un post Linkedin Un poste Linkedin. De tous les posts Linkedin que tu nous as mis en exergue, au-delà d'être vaguement politisés ou sociétalisés, c'est qu'en fait ils n'ont jamais aucune plus-value. Un petit peu comme on l'a vu dans la vidéo sur la gauche caviar de saint sur mer autour de la famille élargie des, des, des, des Duhamel, la mère qui pose comme postulat que ces deux valeurs clés ce sont la liberté et surtout la communication qu'il faut tous dire. Bon, euh, trois ans plus tard, elle s'enferme dans l'alcool et puis on ne peut plus lui en parler. La famille du Hamel qui, évidemment, en bonne progressiste, et pour l'accueil de tous les étrangers possibles sur le sol. J'ai eu l'information, euh, les, les, les fait travailler en fait comme domestiques euh, sans forcément toujours les déclarer, euh, sans, sans forcément les rémunérer euh, à leur juste valeur, etc. Mais par contre, en, en apparence, on est extrêmement euh, ouvert, bienveillant et attentif à la souffrance de l'autre. Mais en même temps, faut il faut qu'il bosse quoi. Alors on, on commence par lequel Parce que là, on est très abstrait. Les gens vont, vont nous dire, euh, montrez-nous un peu ce dont vous parlez. On, ça ne nous vient pas, là, on ne l'a pas, euh, comme on dirait en italien, non c'est lo presente. Je ne l'ai pas à l'esprit, ça ne me vient pas devant les yeux. Alors on se les fait dans quel sens, alors Ah bah écoute, un peu au hasard, parce que, de toute façon, on a, on a à peu près classé ça, donc euh, on sait pas le Brexit. Ah, je l'aime bien, celui-là, en plus. Ouais, ouais c'est un de mes préférés. Bah voilà. donc, euh, donc, on m'a envoyé ça, je précise, venant d'une personne euh, dont l'activité n'est pas euh, directement liée à l'intitulé euh, euh, au contenu du poste. C'est ça, c'est important. L'avenir se lance par des Crise climatique, crise sanitaire, crise économique, et bientôt crise politique. 2020 a été de tous les dangers. L'accord trouvé sur le film entre l'UE et les Britanniques permettra de limiter la casse. Mais le hashtag Brexit n'a pas fini de faire parler de lui. Et elle relève en article « Elle ouiste une femme ». Je voulais jouer au jeu, laisse-moi deviner si c'est un homme ou une femme. Bon, mais tant pis, là, t'as oui, vendu la mèche. Oui, là, là t'as envie de dire, euh, c'est presque l'introduction d'une introduction. Mais où est la pensée oui, <rire> Où est la plus-value Où est la valeur ajoutée Alors, la première phrase me rappelle cette phrase de Gainsbourg citée par Johann Farr. La, la, la vie est un hasard contraire au destiné. L'avenir s'annonce teinté d'incertitude. Oui, mais sinon, ça ne serait pas l'avenir euh, du con. <rire> le principe de l'avenir, c'est que tu ne le connais pas. C'est ce qui le différencie du passé, quoi. Oui, alors, en fait, c'est marrant parce qu'on en a une, une interprétation très légèrement euh, parallèle, mais pas tout à fait euh, concentrique à la fin, mais pas tout à fait parallèle. Toi, tu y vois avant tout, si j'ai bien compris, une espèce de, de, de jeu de cours à peu de risques qui consiste comme ça par des publications régulières à rappeler qu'on est bien dans le bon courant et dans la bonne mouvance, etc. Et moi, ce qui me frappe, parce qu'à la limite, ce qu'on fait sur LinkedIn, c'est ce qu'on faisait dans une entreprise de, de, de tout temps, finalement. Le, le peu que j'ai fréquenté ce monde-là pendant deux petites années et, et quelques mois, entre 2000, 2005 et 2007, c'est ce que j'y voyais et j'y entendais autour des déjeuners et tout simplement euh, de visu, IRL. C'est la, la déportation online de ce qui se faisait déjà IRL. Ce qui me surprend plus par contre, c'est que ces gens, quand tu leur relis ça ou quand tu leur rappelles ces publications, les, les confondent avec une opinion ou une, ou une pensée. Une opinion ou une pensée, c'est s'emparer d'informations existantes et y apporter un minimum de valeur ajoutée. La reformulation n'est pas pensée. Je me souviendrai toujours de, ce, de cet élève un peu con-con, euh, au lycée, c'était évidemment avant Internet, donc les exposés se faisaient sur des vrais livres. Et euh, l'idée, c'était de digérer vaguement ce que tu avais trouvé dans les encyclopédies. Et il y avait un élève qui, toute l'année, en fait, faisait la même chose, qui ne comprenait pas le, le principe de, de changer. C'est-à-dire qu'en fait, il prenait des morceaux, qu'il recopiait de façon besogneuse, et c'était un homme besogneuse et laborieuse comme ça et le prof lui mettait toujours des tartines tu vois, il se faisait toujours tartiner et le prof lui disait mais en fait euh, vous y avez passé des heures mais ça ne sert à rien <rire> c'est juste de la... Et, et je suis absolument convaincu que cette personne dont je feins d'ignorer si c'est une femme ou un, ou un homme mais je suis absolument convaincu que cette personne quand elle a apposé le point final à son poste tu vois, quand elle a tapé la, la, sur, sur entrée ou sur publier elle est vraiment convaincue d'avoir exprimé une opinion. Ceci n'est pas une pipe. Ceci ne contient pas d'opinion. Ceci est un collier fait de, de, de morceaux de, de, de, de, de pacotilles hein. que tu as trouvé dans, dans, dans les journaux. Ceci, on le verra tout à l'heure sur la musique, où je me suis permis de mettre en parallèle la publication LinkedIn avec ce que j'avais tiré de ma conférence des barbares sur la, la musique classique qui était en fait la... Enfin, je vous le dirai dans, dans, dans quelques instants. Restez connectés comme on dit. Et, et moi, c'est ça, ça qui me tue, en fait, à chaque fois. Ouais. C'est vraiment le, le, leur, leur impression d'avoir publié quelque chose de puissant et de définitif. Alors, en fait, comme tu dis, ça peut se terminer par un à méditer, quoi. C'est vraiment... Euh, je, je, je pose ça, là. Il voilà. n'y a, a rien. C'est de la reformulation assez malhabile et avec irisé d'un semblant de, de, de verve littéraire. L'avenir s'annonce teinté d'incertitude. La, la, la, la vie est un hasard contraire au destinées Ça ne veut rien dire. L'année 2020 a été l'année de tous les dangers. Mais un danger, c'est quelque chose qui, va, qui est susceptible d'advenir à l'avenir. Si l'année est finie, ça ne peut pas être un danger. Si je te dis, euh, euh, monte pas dans cet avion, il est dangereux. C'est parce que tu n'es pas encore monté si t'es descendu et que t'es en vie. Tu sais qu'il y a pas dangereux. Bah plus pour toi en tout cas, pour les prochains. Mais en fait les mots n'ont plus aucun sens, <rire> tu crois Comme il n'y a pas de pensée, du coup, plus rien n'a de sens. Oh. Donc ce sont, ce sont simplement des, des, des phrases d'édito journalistiques creux. Une page de publicité.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 pour nous réunir tous, par-delà nos différences, et nous transporter ailleurs. Happy 2021 Hashtag musique, hashtag la 9 e hashtag Beethoven, hashtag hymne à la joie. Je précise qu'en dessous de, de ces quelques lignes, il y a une vidéo. Donc, on suppose que c'est voilà, quelqu'un avec un violoncelle dans une gare, pour un lieu public. Il euh, pourrait y avoir un, un piano. C'est l'angle le, le truc ringard qu'on voit depuis, euh, depuis 10 ans. Euh, t'es dur, t'es dur, c'est pas si ringard que ça, mettre du matériel, mettre, mettre des instruments en disposition, j'aime bien moi. Ça me blase souvent parce que quand les gens jouent très bien, je suis jaloux mais... bah euh... ouais. ben moi pareil, ma, ma, ma réaction c'est la même que, que tout à l'heure, c'est... Ma, ma devise, c'est d'être dans la vie ce que je raconte en ligne. Et ça fait 15 ans que je suis en ligne. J'ai croisé des centaines de personnes, des dizaines m'ont fréquenté dans le privé ou sont venus chez moi. Tous, tous, tous m'ont dit Tu es dans la vie ce que tu es en ligne. D'ailleurs, on s'est vu pour. Tu, enfin, c'est la première fois que tu viens chez moi. Est-ce que je suis différent de ce que je suis en ligne Non. Tu es la même personne. personne. Non. Je suis exactement la même chose. Moi, ce que, ce que je devine derrière ce poste, et j'en suis convaincu d'ailleurs, si un jour tu, tu, es, tu es invité à un dîner chez elle, cherche, c'est où est sa discothèque où est sa bibliothèque musicale Je serais pas invité à un dîner chez elle. D'accord. Moi j'ai l'impression que c'est le poste typique de quelqu'un qui n'a aucune bibliothèque musicale. Tu lui donnes quel âge d'ailleurs Parce que je t'ai vendu la mèche en que c'était une femme. Tu peux deviner te l'âge encore. Bon ça c'est de la quadra ça. Puis, voilà. 40-42. C'est une meuf de 42 ans qui a 15 CD chez elle. Donc elle a, elle a un boléro de Ravel. Elle a un ou deux Céline Dion. Elle a un Beatles qu'elle a jamais écouté. Elle a un, un truc à la flûte de pan euh, qu'elle a rapporté d'un voyage dans un resort euh, en Indonésie. Euh, peut-être un garou, mais euh, ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Et, et donc je dis, en fait, quand t'as pas de dilection ou d'affinité pour la musique, à n'en parle pas. Parce que ton, ton poste n'a aucune valeur ajoutée et il tombe dans l'écueil systématique qui est cette dichotomie entre grande musique et petite musique. Sous-entendu, il y aurait la grande musique classique et euh, la petite musique euh, qui serait tout ce qui est survenu après, le jazz, le rock, euh, le rap, etc. Et c'est tellement nier que, à la limite, si c'est pour dire ça, ferme ta Ou alors, tu creuses, comme je l'avais fait dans ma conférence sur les barbares, dont je vais... En anglais, on appelle ça « shameless plug ». C'est quand tu t'auto-promeux de façon éhontée au milieu d'un truc, euh, je rappelle que quand on veut faire le boulot sérieusement, on, dit que, à où la, on se demande à l'époque où la musique classique était contemporaine, est-ce qu'il y avait une musique classique On se rappelle que la réponse est oui, probablement, mais qu'en gros, comme ce n'était pas enregistré, on sait as, assez peu de quoi ça retournait, donc on ne peut émettre que des hypothèses. Et les hypothèses, c'est que très probablement, sociologiquement, elle était très peu écoutée et pas financé par la bourgeoisie, que c'était un divertissement élitiste, intellectualisant, souvent lié à des textes poétiques euh, euh, et religieux, et parfois au plaisir de la danse. Le but était très probablement d'encourager euh, l'élévation morale, et que du coup, l'arrivée la, de, la, de, la, de Beethoven avec sa spectaculaire euh, 9 ça a coïncidé avec une porte ouverte, par laquelle, hein, théorie du marché qui s'agrandit systématiquement, le marché s'est enfilé pour toucher euh, la bourgeoisie naissante, hein, qui pressentait le besoin de sa propre élévation au rang d'aristocrate des, des sentiments. Et dans l'hymne à la joie finale, qu'elle cite en hashtag, hein, tu remarqueras évidemment, mais euh, sans probablement jamais l'avoir écouté, dans l'hymne à la joie finale, l'utilisation des voix et, et, et des chœurs, instruments privilégiés de la musique sacrée, projeter la musique hors de ses frontières terrestres, plaçant ainsi Dieu tout en haut du grand escalier de, de l'ascension spirituelle. Donc la neuvième n'était pas encore de la musique romantique, mais elle traçait les contours du terrain de jeu de la musique romantique qui symboliquement se jouerait dans cet espace entre l'homme bête et, et la transcendance divine. Je ne dis pas que LinkedIn soit le lieu de disserter sur... La, la, la philosophie de la musique. C'est certainement pas le lieu, il y a certainement une limite de caractère, et puis à, à la limite, euh, on a tous le droit d'être naïf. Je revendique le droit à la naïveté dans les domaines. Mais dans les domaines où je suis naïf, je ne publie pas des poncifs comme ça de merde. Question de domaine et de légitimité. Dans les domaines où je suis naïf, je, je me tais. Naïf ou du moins... Euh pas légitime ou... Euh, oui, pas illégitime ingénues... Euh... Tu sais que ça recue une caisse de résonance, bah, par exemple, on va finir avec cette, avec cette personne, on a les deux postes, il y a, pour, pour tisser cette identité euh, vois, numérique, politiquement correcte, cette pelote, cette pelote de laine, enfin ce patinage progressiste, tu as les postes, et tu peux saupoudrer comme ça, euh, jeter des, des, des petites pépites, tu vois, donc il y a les likes aussi, Likes, ah, ça, je maîtrise pas, ça. Ja... Alors, c'est jamais anodin, un like, parce que, depuis pas mal de temps, déjà, tu sais pertinemment que quand tu likes quelque chose sur Facebook, sur LinkedIn, en l'occurrence sur LinkedIn, les autres le voient. Donc, Surtout sur LinkedIn et Twitter. C'est beaucoup moins visible sur Facebook. Ah, tu le vois. Si, si, si. Moi, moi je ne le vois pas. Je le vois, vois, pas, je vois souvent. Un euh, tel a, a liké un truc, tu, euh, tu, tu le vois. Donc, en fait, tu ne likes plus seulement un truc pour, pour l'intérêt euh, de la chose. C'est comme euh, quand tu veux souhaiter bonne année à quelqu'un... Euh, mais pas un bon ami sur son mur Facebook, les gens voient que c'était bon anif ou machin, un message privé, un texto. Quoi. Quand tu likes un truc, c'est pas parce que tu portes euh, intérêt, c'est parce que, tu, vois que les gens, tu veux que les gens voient que tu as liké ça. qui te permet d'adhérer à un contenu sans le dire. La dernière personne, ici, pour un autre sujet, like un post d'un mec qui a lui-même relayé un tweet de Dupont-Moretti il y a un intermédiaire, deux intermédiaires. Le premier intermédiaire, c'est le like. Elle ne poste pas elle-même. deuxième intermédiaire, c'est qu'elle like quelqu'un qui retweet du point de Donc le mec dont elle a liké le retweet, <rire> il est euh, chargé de gestion de sinistres immobiliers, d'expertise technique. Et il commente, à propos du tweet que je vais vous lire, « Bravo pour ce tweet, que la justice fasse son travail. » Le tweet en question, c'était après l'épisode de, de Miss France, la, de Miss Provence, qui s'est fait des tweets antisémites euh, dupont Moretti, elle a écrit :« Je ne vois qu'une jeune femme française participant à un concours qui en fait rêver tant d'autres. Je ne vois que cela. Que ceux qui voient l'opportunité de déverser leur haine antisémite sachent que la justice ça leur fera ouvrir grand les yeux. Et donc, monsieur, tata, ta, ta, gestion de sinistre immobilier, expertise technique. » T'imagines à Café, quoi, Bruno Solo et Yvon euh, monologue. Et, et, et lui, vraiment, se sont investis d'un truc, bravo pour ce tweet, tu vois. Ouais. Euh, je sens vraiment, c est, c est le mec avec une cravate euh, mauve et une chemise jaune à manches courtes. Euh, C'est ça, ici, si, vraiment d'égal à égal avec, euh, un, quoi qu'on en pense, un, un avocat qui, pèse, qui a pesé lourd euh, qui est le ministre de la Justice, donc monsieur gestion sinistre, lui euh, dit bravo pour ce tweet. La justice fasse son travail. Et l'autre like ça. Alors, en fait, c'est tout simplement. Est-ce que tu peux liker le like d'un bravo, d'un tweet euh... Est-ce que, est que la chaîne s'arrête là ou tu peux encore réagir à ce like On oh, va bien, mais je crois que tu peux en plus. Et, vu que le fait que quelqu'un like un truc, c'est devenu une activité en soi, ça apparaît pas tant post, tu peux euh, liker le like. T'en as une autre pour conclure, au roi. Le summum de la communication est d'entendre ce qui n'est pas dit. La communication non verbale a une influence considérable sur nos relations avec autrui. La communication non verbale transmet l'empathie et les émotions. La communication non verbale est une expression instinctive, honnête et sincère. Démonstration avec la danseuse Karina Palmira et les enfants de l'orphelinat Massacre Kids Africana en Ouganda. Lien pour l'orphelinat, c'est dessous. Voilà. Quel est le rapport! La transition avec l'orphelinat, elle, elle te surprend en fait. Elle te prend vraiment à sec. Je l'ai pas vu venir. Et donc du coup Et bah du coup, c'est tout à, à méditer quoi <rire> enfin, Du coup, des avec quoi À et méditer, euh... voilà Bah écoutez, Bien. si vous voulez avoir le langage corporel d'un enfant affamé euh, sans parents dans un pays en guerre, et bah euh, je vous suggère de vous adresser cette exécutive business coach. Tu étais sorti de tu euh, une femme. Oh, c'est une femme, c'est une, une, une, une femme. Oui, c'est une femme. Excuse-moi, mais. Là, ça hurle, là, ça transpire, c'est évident. Même si on, on compte la récurrence, il ne <rire> faut pas être. Euh, faut pas que la balance penche plus d'un côté que de l'autre. Si c'est surtout des nanas qui postent ces choses-là, euh, vraiment une propension à, à. nager dans tous ces trucs avec une aisance euh, déconcertante. Comme un poisson dans l'eau. Voilà non plus évacuer les hommes de tout ce processus parce qu'ils sont toujours là en embuscade sous je vous, les, je vous ai pas lu les commentaires hein, qui est en dessous ou euh, des types <rire> une sorte de, de veulerie est en dessous bravo euh, quelle inspiration pour ma journée euh, euh, des types enfin, qui, qui auraient pas grand chose à, à, à prouver tu vois avec euh, enfin, 45 likes il au moins 5 6 7000 voire plus par mois euh, et tu as raison, tu vois. As... Voilà, donc pensez qu'elle qu qu continue, parce que si elle postait ce genre de truc depuis deux ans, qu'elle avait un like à chaque fois et que ça passait à la trappe, bon, elle s'arrêterait, elle l'effacerait discrètement. Ouais, ça, ça, elles font souvent ça. Et il y a cet article du du en, en, en manque de likes sur un post, euh, il efface <rire> discrètement son, son dernier statut, <rire> et le la boussard sous le, le tapis. Non, en fait, pourquoi se priver Parce que euh, les, les gens en demandent. Euh, voilà. Ah, mais ça coûte pas cher. Voilà, ça, ça coûte pas cher de bien ranger. Bon, bah écoutez, euh, si vous voulez participer à notre combat contre les postes euh, veulent politiser mais toujours dans le bon sens euh, par des gens qui tiennent toujours le couteau par le manche et qui n'ont aucune plus value, eh bien je vous encourage à nous le dire en commentaire, à mettre les pouces. Euh,